Il joue Euh. Euh. De toute façon, je suis immortel, je vais pas me faire plus Coucou Comment vas-tu C'est Josvaki, j'espère que tu vas bien. Je sais que ça commence à laguer, c'est pas de ma faute, c'est mon foutu uh, Lucien Streamlab. Donc j'espère que tout va très bien, que tu te portes bien que très bien. On va mettre d'abord la cam vers le jeu. Qui j'espère va le capter. Ouais, c'est bon. Donc coucou coucou. On va encore continuer notre petite survie, puis après on va aller euh, en euh, skyblock. Et je suis tombé de mon lit. Tout va très bien. Et quand même, ça fait du bien d'être en foule mes hein. Putain Ah oh, il y a une forêt en plus. Ouais, je crois que c'est une forêt, ça. Hein non, ouais, c'est une forêt. Bien, on va mon truc en plus. Ah! Hein De. Partons à l'aventure, quoi. Comment j'ai eu ça? Euh... D'accord. Ah, ça Le... Partons à l'aventure, découvrir tous les pio. ENFIN Attends, non tâche titre. Euh... C'est où le truc, là Oui Enfin C'est donc ça qui me, man... qu me manquait. Oui Tu as enfin réussi un des euh, titres les plus difficiles à avoir. Putain Putain, c'était celui-là qui me manquait oh. Je me dis aussi que c'est un peu chou, que je ne, suis jamais... je ne sois jamais allé par là. Normalement, là... Ouais niveau son ça devrait aller Toi par... Oh merde Oh toi petit. Bon alors, après j'arrête de tuer Et puis en même temps J'ai besoin de leur pume Pourquoi Je ne sais pas Attends, j'ai envie de tester un truc J'ai envie de tester un truc Oh non, j'ai raté J'ai raté, j'ai raté Attends, j'ai envie de tester un truc Je vais voir si ça a fonctionné ou pas On va voir si du Waouh! De... Pardon Je... Hein Attends J'ai vraiment réussi à faire ça D'accord euh... Ouais ouais après tout hein Ouais Ouais ouais ouais ouais j'ai réussi à m'aider comme Dream, hein, toi, très très bien. Et maintenant, je vais essayer en sautant du Ah <rire> Oh bah, en plus, il y a un des bambous Euh, non, pas besoin de ça. Oh, un petit bateau. Oh putain, je crois qu'il y avait un Creeper à un moment. Imagine, il y a vraiment un Creeper. Ah, <rire> furé. Oh, il y a un Creeper. Non, il pas de Creeper. Ah, oh, oh, oh, si, il y a un Creeper. Salut <rire> Kylian. Normalement, les gars, niveau son, vous m'entendez mieux qu'auparavant. Normalement. Enfin, je vois le stream, t'inquiète. Okay. Salut, salut, salut, salut, euh, salut, salut, parfait, nickel. Euh... Je vais d'assez avoir un d'écran pour gérer Scream lab. mais normalement, niveau ça. je n'ai que 7 gigabits, bon, ouais. Euh... Hop, je vais sur Minecraft. Oh, bah, il fait jour en plus. Je fais un truc qui fait jour, c'est bon. Je suis Dieu, mais dit Minecraft. Genre je vais sur mon deuxième écran, il fait jour. <rire> okay, ah je comprends leur truc, c'est bon. Et <tousse> <tousse> <tousse> hey, une fois je comprends leur système. Alors, Alors pour ceux qui sont sur la live vous n'avez rien vu, vous n'avez rien dit à Mojang. Ah oh, non mais chevalier il est pas con cool, merde. Vous n'avez rien vu. Euh, par contre, je fais comment pour poser euh, Si on met la netherrack, est-ce que ça va passer, vous croyez <rire> <Dans> ce... <rire> Voilà, voilà, nickel <rire> On n'a rien vu déjà ajouté Marcus <rire> C'est qui, lui Qui, Marcus lui le mec qui vient... Non, le mec qui vient rejoindre à l'instant. Qui euh, Qui le Qwax qui, le... qui, le... qui, le... ce, que... ce qui est le bloc, là Non, euh, sur Discord C'est comme un doux Hein euh, là je sais pas du tout c'est qui <rire> Attends je me voir en ouais, c'est mmh, okay. Bonjour random <rire> oh, Salut random, random. <rire> les, mecs, les mecs ils se sont battés les couilles Salut random comment va random <rire> ah, putain. Je sais pas Oh quoi C'est bien ça C'est toi. <rire> toi. Sors! Mmh. Pff, la violence! Hop là. Oh. oh petit chat. Garfield? Garfield, t'es où? Pour qu'on parle, toi et moi. Garfield! Est-ce que tu connais Red Shadow, les gens? Fly? Non, non non non, non, ouais, non, non. Est Hein La nuit elle est stylée dans mon, mon arène. Ah bon Attends, j'arrive, je suis juste battre un Underman, Enfin un Enderman. Un mmh. golem. Imagine, imaginez, j'ai one shot en avec un arc. <rire> <rire> non mec, j'ai changé un compte J'ai changé un paramètre graphique, mon MC elle a crash. <rire> En Mec, gros, dans Quality, euh, j'ai mis Fabulous, oh, j'ai appliqué, ça crache direct. Mec, au moment où je dis, imagine, je one-shot le golem en un coup, je tire la flèche, de golem mort, puis après, après, une seconde plus tard, je te vois déconnecter. <rire> le timing était si parfait. Ah hein. oh, putain, les gens qui sont sur le live veulent ça, juste s'il vous plaît, clippez, clippez, au maximum. Voilà, un, deux, trois. Pfff. Boom. Non. J'ai eu Non, j'ai pas eu. De... J'ai de la chance avec les MLG en ce moment. J'ai beaucoup de chance avec les MLG. C'est incroyable <rire> Ma voix. Il faut un contre euh, Ben.. Euh, Est-ce qu'il faut un contre Mojang ou pas inlassif déjà pour le. Pour les de Linux Non, je crois pas. Enfin, euh, tu peux venir en craquer hein. Alors, mais... tu peux venir en craquer, mais tu peux aussi venir en premium comme nous deux. Ouais. Euh, Donc en à gros... tout moment tu craques le jeu, c'est bon, tu peux venir. À tout moment si t'as un compte premium, tu peux venir aussi. Hmm. En gros, tu peux venir en craquer comme en premium. Et t'inquiète pas, je vais bien t'accueillir euh, dans le hub. c'est-à-dire en sneak comme ça. <rire> Putain. Ça va être long à attendre euh, J'ai commencé un jump, je vais direct arrêter. Parce que, Parce que je suis tombé. <rire> on est mort. T'as mis... fait un saut, t'as fait... Fais fait... chier <rire> Le mec, le mec, il a juste fait ça. Oh Attends, oh, c'est... 36%. Waouh. 40%. Waouh. 45%. Ok, oh, on a fait un autre <rire> 44. 63. Y'a un code clim Attends est-ce y'a un code clim 68 Oh non on est pas ensemble Ah yes y'a un code clim ah, ah, suis... ah je suis bugué Wesh Je suis bugué Je suis bugué dans le 95 Ah non on est pas ensemble Pourquoi mmh. Il a changé les équipes. Ah, euh, enfin bordel de merde. <rire> Salut <rire> Salut comment on va Bien et toi Ouais ça va ça va. Tu racontes quoi de beau? Et je vous attends dans le lobby du Bedwars. Ah, euh, immersive, tu termines la partie? Ou... Enfin, juste pour savoir. Hein. Mais après, si vous voulez faire du UHC, il n'y a pas de problème. Je suis assez fort. Oh, J'attends juste que immersive termine sa partie. Puis après, euh... X-Ray, ah tu non, connais, là, Ah, ah <rire> oui, toi, toi, pas tu as pas parlé d'X-Ray, t'inquiète. Toi, tu m'as parlé, mmh. tu m'as donné une idée. Pas rendre envie de faire ça parce que le mec, juste un clip t'es mort, de le pute! pute. Hein. Les pommes de terre voilà. de tes morts, c'est... ta mère! <rire> <rire> tu te calmes! Ah, tu te calmes! Tu te. Non! <rire> il s'est pas calmé! <rire> il s'est même pas calmé te... même pas calmes, yeux, le mec! Il est qui, lui! Ah. Oh, viens là, viens là. Ah, là. J'ai un, ah, un, oui. oh, okay, ouais. un bouton magique! J'ai ah, un bouton magique! Connard! Vas-y, si je fais table, je me fais ban! Il est en haut! Il monte, il monte! Il marche très très bien mon dos au en fait. Comment je débite Comment oh. c'est incroyable. Y'a un fantôme. Tu te, fous, tu te fous de ma gueule là. <rire> tu te fous de moi. <rire> tu te fous de moi. Non, tu te fous non, de là, moi. Euh... Viens là, viens là. Qui... Viens là, faut qu'on parte Moi oh, je suis là. -dessus. Ah, moi Avec je suis là. Truc oh, chat, moi je suis Moi Ouais, toi. Moi j'allais ouais. faire me connecter au point Marche ouais. par exemple ta gueule. Ah, ça marche aussi. <rire> <rire> oui, tu... Oh non, c'est toi qui a Mais gros, t'as bugué en même temps. Mmh. Connexion Bah en fait j'ai une bonne connexion personnellement, c'est bon <rire> En plus je m'entends en écho derrière, c'est ça le pire Oh quoi Hop là Et j'ai, hop, euh, fais ça, hop Contrôle On V Montréal. Reprends -toi giga. Voilà j'ai bien spam comme tout à l'heure il faut trop de temps. Ah, c'est sur les Discord, ouais! C'est <rire> un tour! <ouais. rire> oh, il y a un Je t'entends en l'air! Allez! Y'a un gitan! Y'a un, un tour! Y'a un tour! Y'a un tour! Y'a un tour! Y'a un tour! Y'a un tour! Ah non! Ah hein oh, non! C'est pas toi! Putain, Kofcon! Y'a qui t'es où? Quelque part! Y'a qui t'es où? Ta gueule, quelque part! Non mais dis-moi! Quelque part! Quelque part! Ah, pardon, y'a un gars! Quelque part! <rire> euh Les gars, ça me dérange si j'habite quelqu'un en local! Yuki! Ça va, Yuki? Yuki. Les gars, les gars, j'ai besoin du... Fais un la du serveur, <rire> un la Yuki Fais <rire> la Yuki Fais un la Yuki la oh, Yuki non. <rire> Oh non Pas ça Tout mis pas ça Quoi Oh merde C'est Slender Oh non J'ai trouvé des feuilles Oh non Au secours, au secours Ah la euh Quoi Ah, fils de... Ah la Il joue Slender Euh... Euh. moi. De toute façon je suis immortel, je vais pas me partir. Ah <rire> ça m'a fait peur. Le chat. <rire> oh on est les deux minutes toutes, euh... on ta race. Oh putain. Je l'ai mis dans la discussion. Oh, oh putain. C'est Minecraft gros, j'ai peur. Je te jure. Mec c'est Minecraft avec des cubes mais t'as peur. Putain. Mais... non, je vais pas me rendre dans screamer là encore. En t'as jamais joué à un jeu d'horreur. Moi si si. Dans ouais, Roblox. <rire> Toi c'est pas pareil Chercher d'autres petites feuilles Je vais chercher les PQ Arrête toi avec tes bris chelous là putain Mec j'ai vraiment en fait J'ai 45 J'ai 45. de 45 qui à la recherche du PQ Oh PQ Je crois de PQ PQ sacré Ah Ah mais la balle il fait très mal la la Et sans blague Kiriku ah, en fait, à Kirikou la recherche de ses parents Kirikou Kirikou Kirikou 2 ans par sa mère à, à sa naissance <rires> <rire> <rires> Kirikou <rire> <inaudible> <rire> Et c'est ainsi <inaudible> que Kirikou <inaudible> Oui oui le le le Attends je fais une bataille de regards avec un Jika Batita, tu as tué Ayus, m'a tué. J'ai frappé un Jika J'ai frappé un Jika J'ai frappé, j'ai tué un Jika Meurs. Merde, je suis présent par nous. Nous nous mourrons jamais. Attendez, attendez, j'essaie. Et là, comment fait ça? Viens là. Tata Yuno va bientôt. Tata Yuno va bien te. Yuno know Gazer il va bientôt te... Yuki. Yuki Vas-y <rire> parle. Attendez les gars fermez la. Yuki. Vas-y parle. Yuki. Mais je veux pas entendre ta souris, je veux entendre ta voix en fait. <rire> oh, ça va, on va, savoir, Au moins on va comprendre ce qu'elle va dire. <rire> elle a fait du kick. Ah, ça veut dire elle est pomme de terre. C'est il, pas Ah c'est un garçon. Il a est à 30 je déconne. Non je déconne. <rire> je déconne, je déconne. Je <rire> me oh ouais. Oui je un prince, <rire> tu <m 'as> <rire> Non, arrête de foutre <wier Justin Piguet> Arrête <mettoJustice> de troll, arrête, attendez, arrête de troll, c'est pas bien, c'est pas bien au sein de la communauté Discord Est-ce que je m'en bats les couilles Oui, donc tu peux continuer Non, va Tu sais, et là, il ouvre un document Word et il met Cher Papa Cher, mes chers parents Michel, parents Vous connaissez le... Aïeuuu Horoteu Horoteu Bande de fils de... Cuck cuck cuck cuck cuck le moi kique-le-moi là OUH Ne faites pas les gens, les gens france, non, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, C'est pour blague. Je laisse un peu charger mon PC. il venez à profiter une hausse. Ah, mais non, je on fait du chien, il fait une incantation mon pote il fait tentation, X là. Ya. Ya. Ah Je vais la mettre. ya. vais Je vais la mettre. Comment il y en Je vais la le, le, le live, du coup, p Attends, le bot. Le bot. Euh... Attends, je... <rire> le bot. Écoutez. Ah ouais, enfin, j'entends tout. C'est pas comme si j'avais mute bot, non. Oh. Okay. Mm -mm -mm. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Je peux Camille, le mi. moi, Camille, moi. le Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Non mais En fait, toi t'es débile. On va parler, je connais pas Discord. Oh, oh putain, c'était la... Moi, bon je l'appelle Linax... Lin Lin X Et il vient chez toi. LinaxX. Il, <rire> il, il va te faire du Yo Il va te faire du tort. comme sur le démon là. Ah, il cause des coups, pas le time temps. Non, non, non, non, non, non, non. Non. Fais, fais fait, fait toi y a on veut l'entendre. Yamete kudasai ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah et ah ah ah ah ah ah ah Et ah ah ah ah ah ah Tu ah ah <rire> <rire> le mec il dit un peu la vérité, quand même. Ah mettez. Bon ma voix. Non, plus sérieusement, merci encore d'avoir regardé le live. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore. Bah donc du coup, l'unité. Merci. merci encore d'avoir regardé le live. Je crois qu'il va être ban par Twitch, mais c'est pas grave. C'est ça qui vous aura plu. Merci encore aux derniers followers, Menschai Blog d'avoir suivi. Merci encore à. Euh... Attends que je le bien. Merci encore à Kill euh, d'avoir suivi. Merci encore à Marcus d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir regardé le stream jusqu'au bout. J'espère que vous avez jusqu'au bout. Si vous pas été jusqu'au bout, c'est pas grave. Il y a quand même la rediffusion. Donc n'hésitez pas à, euh, bon, la n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est JustBucky. Et c'est pour ça que je vous faire enfin, mon Minecraft. Je vais mettre une douce petite musique. Et c'est pour ça que je vous dis à. Merde, j'ai où est la musique Merde, oh, la musique, ah non Oh, j'ai tout, je gâche tout dans mes lives, c'est incroyable, ça <rire> Non, déconne. Mais en vrai, c'est vraiment cool, ça, je me suis beaucoup amusé, même si qu'il y a eu des... beaucoup de diabétiques ou d'assailles, mais après, c'est pas grave. N'hésitez pas à euh, liker, enfin, à vous abonner, si vous voulez que sur YouTube, c'est Baki, c'est pour ça que je vous dis, ciao